J'ai décidé d'installer un, un composteur de quartier, un composteur collectif, dans le vieux Lyon, en plein centre UNESCO de la ville, un lieu touristique, de passage, mais aussi un lieu de vie avec une vraie vie de quartier. Donc, on dit qu'on fait vraiment de l'accompagnement en fait, l'accompagnement des, des initiatives citoyennes autour du compostage. Ce qui est intéressant aussi sur le projet du Vieux-Lyon, c'est qu'on a essayé du coup d'y associer euh, des restaurateurs puisqu'on est sur un secteur euh, très touristique avec beaucoup de, de restauration privée. Il y a vraiment des enjeux en termes de, de réduction des déchets et nous on pense vraiment que le, le, le compostage peut être... Euh, une des solutions. En plus on a on insiste aussi beaucoup euh, autour du, du cycle de la matière, de la matière organique. On est assez déconnecté de la nature en ville, en plein, plein centre-ville d'autant plus. Euh, voilà, faire, faire comprendre aux gens que euh, ben, c'est ce qu'ils considèrent comme des déchets, en fait c'est une matière qui est valorisable, euh, qui peut être ensuite euh, un amendement pour nos sols. S'ils compostent, euh, qu'ils prennent la peine d'amener leur, leurs épluchures, ils vont pouvoir récupérer euh, un bon terreau qu'ils vont pouvoir utiliser. Ils n'auront plus besoin d'aller acheter du terreau. Les choses vont se faire et ils n'auront plus besoin de, de, de, de, de vider leurs déchets dans, dans leurs poubelles. Et on n'aura plus besoin de ramener des, des poubelles très lourdes jusqu'à des, des incinérateurs. Puis derrière, il y a la, la, la responsabilisation aussi des citoyens vis-à-vis -vis de leur production de déchets. Les gens se rendent rend mieux compte de ce qu'ils jettent. C'est vrai que c'est assez facile hein, de mettre son sac poubelle dans, dans une poubelle et dans la rue qui va être emportée. Hein. Souvent, on ne sait même pas. Les gens ne sont pas conscients que tout ça va être brûlé. Enfin, une, une partie, mais tout le monde n'est pas forcément conscient de ça, euh, des, des tonnages que ça implique. Donc là, il y, y a ça aussi les gens vont se rendre compte de ce que ça représente. Euh, en termes de quantité, de volume, euh, qu'en même temps, en retirant ces déchets-là de leur poubelle, eh ben, euh, déjà l'autre poubelle, la poubelle résiduelle, va s'emplir beaucoup moins vite, mais il n'y aura plus de problèmes d'odeur, euh, etc. Voilà, c'est aussi tout là-dessus qu'on travaille. Je travaille en cuisine et je recycle le, en place entre deux Lyon, et puis je pense qu'on peut, on peut aussi bien le faire en ville qu'à la campagne. Et pourquoi pas en ville et Ça marche. Les gens ont pris l'habitude de composter. Au départ, c'était beaucoup que les amapores et maintenant, ça s'inverse. Je dirais qu'il y a la moitié des amapeurs qui le faisaient, qui continuent de le faire, mais il y a au moins autant d'habitants du quartier qui, qui le font. Et puis, commence à y avoir voilà, un restaurateur, deux restaurateurs, qui s'intéressent à la démarche et, qui, et ça commence à prendre. Je leur ai transmis, euh, non seulement l'idée de composter, mais l'idée d'avoir des idées et de, et de s'approprier de, de le faire. Voilà. Et ça, c'est énorme. c'est quelque chose de très positif, c'est que ça va faire euh, euh, se parler les gens. Et, euh, les premiers temps, euh, ils sont effarouchés, et puis euh, la curiosité l'emporte, et puis ils parlent, parce que ça, c'est humain de se parler, et, et du coup, ils, ils comprennent, et ils ont le déclic, et voilà. Et donc, euh, la démarche, elle, elle aboutit grâce à ça. Au-delà de, de faire du compost, c'est aussi que les gens, du coup, par ce biais-là, se rencontrent, fassent des projets collectivement, euh, qu'il y ait des échanges euh, intergénérationnels. Nous, au jardin, euh, on fonctionne en autonomie et jamais on va acheter un sac de terreau. Enfin, ou alors c'est exceptionnel, quoi c'est la, la vie, c'est le cycle, le cycle de, de la nature. Donc c'est fondamental. De toute façon, c'est vital même. Moi, au quotidien, je trouve ça intéressant de, voilà, de me lever tous les matins en me disant que voilà mon travail ça, ça, ça consiste à accompagner du coup des gens comme ça, qui souhaitent qui souhaitent composter et du coup valoriser valoriser une partie de leurs déchets. C'est très bien aussi cette démarche de de montrer aux gens euh, l'importance de la nature et la puissance de la nature, à, ici euh, notamment, à recycler euh, nos déchets. Et quand ça marche, euh, c'est encore mieux et, et on, est, on est super content Les sites qu'on installe, c'est vraiment basé sur de l'apport volontaire euh, contrairement par exemple euh, au tri, souvent les gens nous ah non mais de toute façon c'est un secteur où les gens trient très mal, donc euh, ils ne vont pas composter euh, ». En fait c'est assez différent, parce que c'est vrai que la poubelle de tri, on, on nous l'a mis, on nous a dit « voilà, maintenant vous avez deux poubelles, il faut trier euh, ». Là, euh, là, le compost, on, on propose aux gens de le faire en leur expliquant euh, comment ça marche. Il faut vraiment qu'on sente une, une mobilisation et une envie des habitants, ce qui était le cas là sur ce secteur-là. Classiquement dans un site de compostage euh, collectif, on ne va pas utiliser, on va pas mettre n'importe quoi. Croquetique, qui distribue des paniers à map à la MJC, on a proposé aux gens qui venaient chercher leurs paniers toutes les semaines de ramener en même temps leurs épluchures dans un seau qu'on leur, qu leur a fourni. Et le projet a démarré comme ça. Toutes les semaines, les gens ramenaient leurs seaux en venant chercher leurs paniers. On a fourni un, un conteneur qu'on a mis dans une brouette. Euh, il vidait euh, et toutes les semaines, le conteneur était vraiment plein. Et nous, après, on le remontait à notre jardin. C'est comme ça que ça a démarré. Là, maintenant, il y a un bon groupe qui, qui, pilote, euh, qui pilote ça en faisant tous les jeudis soirs une permanence quand même d'une heure. Donc, il y a des gens qui viennent tous les... Alors, il y a des tours de rôle, on s'organise, c'est du bouche à oreille, voilà. Pour que la démarche soit euh, en, en même temps que euh, je compose qui est un échange, une participation, une... pouvoir se connaître. Et puis les gens ne sont pas encore vraiment dans les bonnes pratiques et ils ont besoin d'une passation de... De... de la pratique. Ils sont demandeurs de ça. Comment on fait Qu'est-ce qui se passe Les permanences servent aussi à ça. C'est un moment où on va rebrasser un peu le tas sur, euh, voilà, sur une hauteur de fourche de 30-40 cm pour s'assurer que les déchets ne se soient pas trop tassés et qu'on n'est pas des endroits où il n'y a plus d'oxygène et où là, de, euh, en fait, va se créer de la fermentation anaérobie et donc des mauvaises odeurs. Ce qu'on veut éviter, bien sûr, surtout quand on est dans un centre-ville euh, hyper dense où, euh, où on n'a pas le droit à l'erreur et à l'apparition d'odeurs aujourd'hui on est accueilli par le, le restaurant Café du Soleil, qui est un des restaurants qui compose, donc dans leur cuisine ils ont rajouté euh, un seau pour collecter euh, du coup leurs déchets organiques frais, euh, qu'ils vont ramener euh, du coup sur le site de compostage alors pour que ce soit un petit peu plus facile pour eux et qu'ils soient en autonomie, eux, ils ont la clé du composteur donc ils peuvent y aller quand ils le souhaitent surtout qu'ils vont avoir des quantités bien plus importantes euh, qu'un qu foyer euh, classique. Donc voilà, eux aussi ont été formés à, euh, au mélange de matières, donc ils ramènent leur, leur... Et puis ils vont mélanger avec le, le broyat de bois la matière sèche pour, pour faire un compost qui soit bien équilibré. À terme, on va, on va avoir un, un composteur qui va se remplir, euh, on va dire, tous les six mois par là. Et puis, euh, et puis après, on utilise le deuxième bac et là, on laisse, euh, on laisse mûrir le compost et puis euh, on, le, on le récolte au bout de quelques mois euh, selon la, la rapidité du e compostage. On a fait préparer le composteur par, euh, par une, une association de, de réinsertion, euh, qui nous ont fait un, un composteur pré-monté. Pré et on a organisé une journée euh, tous ensemble euh, sur le terrain euh, pour l'assembler, le, le, le mettre en place euh, voilà, tous ensemble. Il est construit euh, en bois, euh, il, a, il a un look de, de petit chalet, mais il s'intègre euh, dans le lieu parce qu'il est, il est, il est quand même discret, il est derrière euh, une haie. Il y a deux caissons d'un de, mètre carré, euh, avec un petit toit en pente, euh, qui peut s'ouvrir comme ça. Euh, les planches peuvent s'enlever se, euh, s'il y a besoin d'aller euh, travailler. On a mis à côté deux, deux petits bacs où on a euh, de la sueur ou des copeaux de bois euh, qu'on les remplit régulièrement. On, est en, on travaille avec un... Un, un ébéniste euh, qui est sur euh, le Vieux Lyon aussi et qui nous donne euh, des sacs de sûre euh, régulièrement qu'on récupère donc pour pouvoir euh, faire l'apport de matière euh, euh, de matière carbonée dans le, dans le compost. Et puis à côté, on a, on a ajouté un, un banc euh, pour que les gens puissent s'asseoir et discuter quand, quand ils viennent composter. Notre idée, c'est une ouverture euh, ponctuelle. En fait c'est un petit groupe d'amis, au départ, euh, qui, euh, voilà, qui avaient tous vécu à la campagne, composté euh, quand ils étaient jeunes, qui sont arrivés en ville pour leurs études et qui euh, se sont dit que c'était quand même euh, dommage de jeter tous ces déchets à la poubelle, qui se sont un peu renseignés, qui sont allés euh, voir ce qui se faisait à Chambéry-Métropole, puisque Chambéry-Métropole c'était une initiative de, de l'agglo, euh, de mettre en place le compostage partagé, euh, qui sont allés se renseigner, qui ont vu que c'était possible, qu'en fait on pouvait composter partout à partir du moment où il y avait une motivation et une envie euh, des habitants. Je suis dans une association euh, qui a un jardin partagé, qui s'appelle Les Terrasses, qui est dans, dans la montée du chemin neuf euh, et qui, qui com on composte depuis euh, plusieurs années. Euh, et on avait envie d'ouvrir euh, notre, notre lieu comme euh, composteur collectif, composteur de quartier. Et puis, euh, en parallèle de ça, à la MJC, euh, qui est juste en dessous, euh, avec qui on a pas mal de liens, euh, eux, ils, avaient tra ils travaillaient sur euh, euh, l'aspect recyclage, récupération des déchets et compostage aussi. Et on, euh, donc on, a, on a discuté, euh, comme on se rencontre euh, toutes les semaines, euh, pour voir euh, si on ne pouvait pas avoir une démarche commune. Donc l'idée de, de créer un composteur de quartier est née euh, comme ça. Euh, et puis bon, on connaissait les, les compostiers, euh, puisque nous on les avait fait intervenir dans notre jardin pour nous apprendre à composter euh, il y a plusieurs années. C'est euh, comme ça que les liens se sont faits et euh, nous on les a contactés aussi pour voir bah, comment fallait procéder. Il y a beaucoup de restaurateurs maintenant qui n'ont plus de déchets, euh, d'épluchures, etc. Ils achètent des choses toutes prêtes euh, et leurs déchets, la poubelle d'un restaurateur, souvent, euh, enfin de certains restaurateurs, hein, parce qu'il y en a qui font quand même une bonne cuisine de qualité avec des, des légumes qu'ils épluchent eux même, etc. Ça existe encore. Mais il y en a beaucoup, c'est des sacs plastiques euh, et euh, des, des emballages en polystyrène. Ça, c'est le gros de la poubelle d'un restaurateur euh, de nos jours. C'est pas récupérable dans un composteur parce que euh, ben, c'est euh, du plastique. Avoir des conteneurs 24-24, euh, oui, ça marche. Mais derrière, il faut quand même regarder ce qu'il y a régulièrement. Les choses se décomposent petit à petit et ce qui ne peut pas se décomposer ne peut pas se décomposer, quoi qu'il arrive. Donc une canette qui aura été mise dedans euh, par malveillance ou par méconnaissance, et eh ben euh, elle va rester et il faudra aller l'enlever manuellement. Donc euh, ça on peut pas, on n'a pas de moyens. Après c'est vrai qu'on, du coup il y a besoin et pour notre activité aussi d'un vrai euh, soutien euh, de la collectivité, parce que c'est vrai que sans la collectivité on peut difficilement euh, faire des choses hein, pour installer euh, des sites. De toute façon c'est des espaces en général public. Euh, que ce soit Grand Lyon ou Ville ou d'autres, ou même bailleurs sociaux. Donc on a, on a quand même besoin euh, voilà, qui, qui répondent positivement aussi à, à ce qu'on essaye d'engager. Le composteur doit être construit par les gens euh, qui, euh, qui vont composter. Ça, c'est très important parce que c'est leur composteur. C'est à eux, c'est leur euh, objet euh, pour euh, fonctionner euh, sur le recyclage de leurs déchets. Il faut du coup un autre contenant euh, pour séparer les, les déchets organiques. Alors vous, vous allez pouvoir trouver euh, toute une série de ce qu'on appelle bio euh, dans les jardineries, sur internet, etc. Euh, tout simplement aussi, vous pouvez aller voir euh, le restaurant à côté de chez vous qui a souvent des gros pots de, de, de 3 5 litres de crème fraîche, etc. Euh, et faire de la récupération, utiliser ce saut-là, euh, qui en fait est pratique parce qu'ils peuvent se, bien se fermer hermétiquement. Ça, c'est important surtout en été pour éviter des, que les, les moucherons, euh, d'attirer les moucherons parce qu'ils vont être, euh, du coup, attirés par tout ce qui est sucré. Si vous avez des restes de fruits, etc., ils vont aller pondre dedans et c'est pour pouvoir des petites nuisances comme ça et attirer des moucherons. Donc un saut qui se ferme bien hermétiquement. Euh, une feuille de journal au fond pour euh, récupérer un peu les, les jus qui pourraient s'écouler et, euh, et puis aller régulièrement euh, jeter votre seau au compost. Sur des sites de compostage collectifs, comme on a des grosses quantités euh, des d'épluchures qui vont arriver, sur sont des matières très riches en azote, il faut l'équilibrer avec du carbone. Euh, et ce, qu ce qui fonctionne le mieux, c'est une matière structurante type du broyat de bois, qui va du coup structurer le tas, permettre qu'il y ait des, euh, des poches euh, d'oxygène dans le tas et que et que le compost, du coup, se, se fasse bien. Dans un jardin, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir accès à, à, ce, à ce broyat, mais par contre, vous avez euh, souvent des, des, des déchets de jardin, vous pouvez y mettre des, de la feuille, euh, tout ce qui est matière sèche, on dit brune aussi, ou dure, euh, feuille, ou même si vous avez des petits branchages, que vous redécoupez euh, et que vous, a, que vous ajoutez à vos épluchures et il faut aussi euh, régulièrement euh, aussi une action de brassage. C'est un geste simple, il suffit d'être petit pour organiser et puis voilà. L'idée à terme, c'est d'avoir plusieurs moments euh, avec euh, des ouvertures ben, voilà, qui correspondent aux différents types de, de fonctionnement des gens. S'il y a des gens qui disent et qui viennent et qui disent « bah oui, moi j'aimerais bien composter, mais là, à ce moment-là, ça ne me, me va pas, je suis jamais là, j'aimerais mieux le samedi matin ou je sais pas, le mercredi, bref. » Et bien, on va leur dire « oui, ok, mais il n'y a pas de problème, mais mobilisez-vous et euh, montez un, un deuxième groupe. »